Salut tout le monde, c'est Paul de j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je parle du coronavirus et est-ce que ça peut avoir un impact sur votre business Amazon et sur Amazon en tant que tel. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! À ce jour, en 2020, la peur mondiale du coronavirus a conduit à Amazon était à court de masques médicaux le 21 janvier et de combinaisons de matières dangereuses le 5 février dernier. Les combinaisons médicales ont connu une hausse de 353 en vente. C'est plus de 8 500 masques médicaux vendus quotidiennement. Le prix des masques médicaux a augmenté de 583 la recherche du mot-clé Doomsday Prep, je vous marquer ici, a augmenté de 325 Les masques contrefaits et produits connexes ont inondé le marché. L'épidémie du nouveau coronavirus mortel de 2019, le... 2019-NCOV, je vais vous marquer juste ici, dans la ville de Yuan, en Chine, a captivé et alarmé les gens du monde entier. Et comme le virus a commencé à se propager à l'extérieur de la Chine, les consommateurs paniqués cherchent à se protéger en s'approvisionnant en masques médicaux, en combinaison de protection contre les matières dangereuses, en fournisseurs de nettoyage et tout ce qui peut faire en sorte qu'ils gardent une bonne santé. La forte demande de combinaisons de matières dangereuses, c'est un indicateur clair qu'il y a une crainte chez les consommateurs pour le coronavirus. Parce que la dernière fois qu'Amazon a été en ressource de stock pour ce produit, c'était à l'été 2018, lors de l'épidémie de, de l'Ebola. Amazon a liquidé tout son inventaire et les consommateurs peuvent seulement acheter ces combinaisons via des vendeurs tiers qui ont vraisemblablement augmenté leur prix. Par exemple, une combinaison euh, en temps normal se vendait 9 et 68, de, de 11 et 68 à 11 et 8, puis ça atteint 23,37 en quelques heures seulement. Puis malgré le changement des prix, les ventes euh, demeurent très élevées. Un autre exemple, avant la rupture de stock d'Amazon, le prix d'un masque N95 était de 13,28 puis actuellement le même masque est à 63,95 soit une augmentation de 582 c'est vraiment incroyable. Malgré la rupture de stock, les ventes persistent encore. Avant ce changement, le classement moyen des best-sellers du produit était numéro 110 dans la catégorie industrielle et scientifique, euh, ça se traduit Environ à 4 500 ventes par mois. Actuellement, le produit est numéro un dans la catégorie, puis ça représente 25 530 ventes par mois pour un seul produit. Avec l'excitation qui entoure le coronavirus, les masses médicaux seront bientôt tous hors de stock sur Amazon et, en raison de la forte demande, euh, de la rentabilité qui en résulte, certains vendeurs d'Amazon publient de faux listings et ce, même s'ils ont aucun. Euh, produits en inventaire. Mais malgré leur positionnement actuel élevé dans les résultats de recherche d'Amazon, bon nombre de ces dessins bidons sont identifiables par quelques caractéristiques. Euh, puis maintenant, je vais vous dire comment on peut repérer euh, un listing qui est contrefait. En règle générale, si vous décidez d'acheter un masque facial pour cet exemple-ci, choisissez euh, des produits avec au moins 30 reviews. En règle générale, ça indique que le produit est sur le marché, sur le marché depuis un certain temps déjà. Si vous effectuez un achat, assurez-vous de vérifier la note du vendeur ou le seller feedback s'il s'agit d'un vendeur autre qu'Amazon. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton « Voir toutes les options d'achat » puis parmi les vendeurs répertoriés, euh, recherchez-en un avec au moins 100 seller feedback puis euh, ou une moyenne de 97% ou mieux. Lorsque le produit est livré, assurez-vous que l'emballage du produit correspond aux photos du les signes et que la boîte n'a pas été altérée en aucune façon. Vous pouvez également vous attendre à payer des prix un petit peu plus élevés que normal pour les masques en raison de la demande accrue et de la faible offre. C'est également important de connaître la différence entre les deux types de masques faciaux. Il y a les masques chirurgicaux et les masques anti-pollution N95. Le CDC, le Center of Disease Control and Prevention, déclare que le port d'un masque chirurgical n'empêche pas une personne d'inhaler les plus petites particules en suspension dans l'air. Ils ne sont pas considérés comme une protection respiratoire selon le Time Magazine. Les respirateurs N95 en revanche sont recommandés par le CDC pour les professionnels de la santé qui manipulent les patients ou qui manipulent le coronavirus. Cependant, ces masques doivent être testés et approuvés par le CDC avant de pouvoir être vendus. Ça c'est très important. Actuellement, vous pouvez acheter la version approuvée de M3, c'est M3 qui fait ces masques-là, euh, le M95 sur Amazon. Maintenant, pour ceux qui étaient Partis sur une autre planète et qui n'ont jamais entendu parler du coronavirus, eh bien, vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Et donc, malheureusement, je ne parle pas de la bière Corona. Il y a plusieurs personnes qui croient aussi qu'il s'agit d'un complot fait par les compagnies pharmaceutiques ou que c'est le début d'une épidémie meurtrière et qu'on va tous se transformer en zombies comme qu'on va au cinéma. Euh, même moi qui étais en Asie... En fait, je suis en Asie en ce moment, au moment que je tourne cette vidéo. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune raison de s'affoler. Et encore plus pour vous qui êtes probablement au Canada ou en Europe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les coronavirus COV, parce que c'est plusieurs types de virus, sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus sévères. Un nouveau coronavirus NCOV, c'est une nouvelle souche qui n'a pas été encore identifiée chez l'homme auparavant. Ce virus pourrait affecter le nez, les sinus, la bouche, la gorge et les poumons. La plupart ne sont pas dangereux. Cependant, certaines formes de coronavirus sont graves, comme celui qui court en ce moment. Euh, au moment de tourner ces vidéos, il y a euh, 7 000, 71 447 cas confirmés et 1776 décès dans le monde. Cela signifie qu'à Yuan, moins de 1 dixième de 1 de la population de la ville ont contracté le virus. Il ne s'agit pas, bien entendu, de diminuer la gravité de la menace. Cependant, la menace est loin d'être aussi grave que le virus de la grippe saisonnière normale qui affecte 5 millions de personnes par an et 650 000 décès par an. C'est un taux de mortalité de 13 qui est plus de 15 fois élevé que le coronavirus qui compte 3 euh, pour ceux qui ont été affectés. Avec notre business Amazon, Alex puis moi, on voulait aller à la foire de Canton euh, qui se tient à chaque année euh, au mois d'avril et au mois d'octobre. Quand on a commencé notre voyage, puis sachant qu'on allait être probablement en Asie en avril, on s'était dit que ce serait très intéressant d'aller rencontrer les fournisseurs en personne puis voir par nous-mêmes les nouveaux produits émergents. Par contre, avec l'arrivée du virus, ça serait prendre des risques pour rien. Puis même que, je pense qu'en tant qu'étranger, on ne peut même plus entrer en Chine pour un temps indéterminé. Alors, on a juste abandonné le projet. Bref, tout ça pour dire que oui, le coronavirus peut Affecter notre entreprise Amazon de près ou de loin. Je sais aussi que mes fournisseurs en Chine étaient en congé forcé jusqu'au 17 février dernier à la suite de leur, leur congé à l'occasion du nouvel an chinois. Les bureaux et les manufactures étaient restés fermés deux semaines de plus. Puis là, j'ai appris cette semaine qu'ils remettaient ça à une autre semaine de plus. Alors, ça peut avoir un gros impact si vous étiez prêt à recommander, si vous êtes sur le bord de tomber out of stock ou vous êtes déjà « out of stock », malheureusement, vous allez devoir patienter avant de repasser une nouvelle commande. C'est malheureusement des choses qu'on peut pas planifier, ça fait partie de la game. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!